Tu vois, Cthulhu, euh, j'ai une question pour toi. Euh, C'est qui ton grand ancien préféré C'est plutôt Azatoth ou plutôt Nirnatotep Ouais Ouais Ouais oh, Tu préfères un effort pour articuler. Hein. Salut à toi, messieurs, mesdames, personnes non-binaires. On est de retour pour une nouvelle vidéo. J'ai de nouveau mon assistant, Victor, avec moi. Euh, Victor, euh, en tant que... Euh, bah, Maintenant, t'es un vétéran du, du jeu de rôle, quoi. Je veux dire, ça fait trois ans que tu pratiques. Est-ce que tu peux me dire, Victor, euh, donc, euh, tu connais l'expression, l'important, c'est de s'amuser. Est-ce que tu oui. t'amuses pendant les parties de jeu de rôle Oh, oui Oui Et pourquoi c'est pourquoi amusant les parties de jeu de rôle Qu'est-ce qui t'amuse C'est les C'est quand, quand tu dois faire... Quand je dois faire les... Par exemple, un code... Tu dois déchiffrer un code Ou des fois pour faire des actions. Ah enfin, si c'est C'est oui, faire oui, des, des, actions, des actions, un jeu de rôle d'action. Bah oui, oui, oui, oui. Ok. Bon, bah on a eu l'avis de Victor. Euh, je vais me permettre aussi de donner euh, le mien, de Humble Avis. Euh, L'important, euh, c'est de s'amuser. C'est une, euh, une vieille expression qu'on voit beaucoup circuler sur, euh, sur l'Internet euh, rôliste et qui est un peu, vous savez, la vieille expression de fin de débat, quand on commence à avoir un débat sur le jeu de rôle qu'on n'est pas d'accord, il y a toujours quelqu'un qui va finir par dire, ouais, de toute façon, l'important, c'est de s'amuser, arrêtez de nous embêter avec vos questions et tout. Donc, et ben, justement, on va euh, s'interroger sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-entend, cette petite expression euh, qui a l'air comme ça toute innocente, l'important, c'est de s'amuser. Alors, le problème principal dans cette expression, si tu veux, c'est que s'amuser, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Enfin, en tout cas, pour, euh, ça n'a pas le même sens pour chaque rôliste, quoi. Il y a plusieurs types d'amusement. Tu vas avoir un plaisir social, c'est juste faire du jeu de rôle pour être avec des gens sympas. Tu vas avoir un plaisir euh, tactique. Donc là, c'est le plaisir de pousser du pion, euh, du dé, euh, se creuser les ménages. Euh, tu as un plaisir esthétique, le plaisir de, de co-construire euh, une, une belle histoire ou d'explorer un univers captivant. Attends, me... tu peux sauter comme ça pour moi, mais arrête de me cacher le visage, après on croit que c'est un lapin crétin. Euh, et puis, euh, tu as le plaisir moral. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais euh, dans, le jeu, dans le jeu de rôle moral, le plaisir qu'on a, c'est de te confronter à des dilemmes moraux, à du drame et tout. C'est un peu bizarre parce que du coup, on se dit Ouais, mais alors en fait, je pense que vous avez tous, euh, tous connu euh, des roulistes ou des génies qui disent Ah, cette partie était géniale, j'ai pleuré et tout. Tu te dis Mais c'est quoi ces gens, ils sont mazos Eh bien, oui, justement, il y a un plaisir euh, euh, que Axel Cazeneuve appelle la parapathie, pour utiliser un terme barbare. Qui est une sorte de plaisir maso, effectivement, à jouer des drames, à jouer une histoire poignante et tout. Et du plaisir, simplement, d'avoir des, des émotions fortes, quoi. Alors. Ouais, euh... J'ai pleuré en pleurant. Ouais, tu vois, super, j'ai pleuré en faisant des jeux drôles, de trop bien. Euh, bon, globalement, pour synthétiser un peu toutes tout ces définitions de l'amusement, je te dirais qu'il y a deux façons de s'amuser. Il y a euh, s'amuser dans le sens de se détendre, euh, être dans sa zone de confort versus euh, s'amuser où on est plutôt euh, dans, dans le dépassement de ses limites euh, ludiques, euh, dans ce qu'on pourrait appeler euh, le fameux euh, jeu en performance, où il s'agit en fait de faire du jeu de rôle pour, euh, pour faire une performance artistique, que ce soit au niveau de de la fiction au niveau de l'utilisation des règles, où là, il y, a, bon, il y a quand même clairement un sens voilà, de performance, donc un, un certain effort à fournir, mais c'est cet effort en lui-même qui est un plaisir. Euh, tu veux que je te pose une question Toi, Boba, quand tu fais du jeu de rôle, est-ce que c'est est -ce est un effort ou est-ce que ça devient tout naturellement et c'est vraiment du loisir C'est vraiment du loisir. Wow. Et toi, Victor, quand tu fais du jeu de rôle, c'est un effort ou c'est plutôt du loisir C'est plutôt du loisir, hein, super. Donc, euh, cette expression importante, c'est de s'amuser. Elle peut être embêtante euh, dans certains cas, euh, mais avant, euh, bah, il faudrait quand même que je te parle de mon sponsor, mon sponsor, évidemment. Euh, eh bien, ce sont les pièges de Grimtooth. Imagine des aventuriers vont dans ton donjon. Euh, ils vont défoyer tous tes monstres, ils vont tout abîmer, tout casser, voler tous tes trésors, mais il ne faut pas te laisser faire, il faut pas te laisser faire, c'est pour ça que tu peux, tu, euh, comment tu peux te faire livrer des pièges de Tooth. il y en a pour tous les formats de tout type, euh, des pièges qui vont, qui vont inonder euh, les pièces de ton donjon, euh, des murs hérissés pointes qui se rapprochent, euh, des trésors euh, qui peuvent dévorer euh, les aventurières, euh, voilà, il y a vraiment euh, un, peu tout, un peu tous les styles de pièges, euh, vraiment avec des choses trappes bien, bien revêches, euh, euh, des, comment, des boules qui roulent dans les couloirs et tout. Tu vas pouvoir, euh, voilà, en cas paiements faciles euh, de 99 dollars, 99, euh, tu peux te faire livrer déjà un piège euh, entrée de gamme euh, que bah, moi, que je te conseille de mettre à, directement à l'entrée de ton donjon parce que bon autant en finir le plus vite possible bon voilà c'était on remercie bien notre sponsor les pièges de Green Tools bah, sans qui ces vidéos ne pourraient pas exister hein, donc on leur fait des gros bisous euh, et puis euh, on poursuit donc euh, sur le fait de l'importance et de s'amuser j'avais dit que c'était embêtant parce que parfois cela signifie euh, en fait c'est une expression qui, qui est utilisée pour dénigrer toute pratique qui ne serait pas du divertissement, quoi. Et donc, euh, « Ah, mais pourquoi vous faites du drama ?» Alors qu'en jeu de rôle, l'important, c'est de s'amuser. Pourquoi, euh, pourquoi vous faites de l'art euh, Voilà, l'important, c'est de s'amuser. Euh, pourquoi vous faites de la sécurité émotionnelle, machin enfin, Ce genre de trucs. Et, euh, et c'est aussi, euh, ça va être utilisé pour dénigrer une pratique euh, du jeu de rôle qui serait politique. Et là, c'est vraiment là où c'est le plus embêtant, si tu veux, parce que quand tu commences à venir critiquer euh, les personnes qui mettent de la politique dans leur jeu de rôle, c'est un petit peu passé sous le tapis que de toute façon, toute partie de jeu de rôle est politique. Enfin, Il y aura forcément, euh, si tu veux, euh, il y aura forcément des enjeux sociétaux, euh, des, des références à, à nos enjeux de la vraie vie. Euh, qui, de façon plus ou moins métaphorique qui vont être présents, enfin si tu veux même une partie euh, de Donjons et Dragons de base où on joue des, des aventurières qui massacrent des, euh, des humanoïdes dans des donjons pour, pour ramasser de l'or euh, bah, je suis désolé en fait il y a, y, a, y, a y a un truc politique euh, derrière quoi. même quand tu joues de façon voilà, en, en fait, un petit peu innocente c'est quand même politique cette expression, l'important c'est amusée elle va être aussi embêtante dans un autre cas c'est si tu privilégies ton amusement sur celui du reste de la table. Donc, ça va être le cas des MJ dirigistes, ça va être le cas des personnes qui ne respectent qui pas la sécurité émotionnelle des autres, ça va être le cas des personnes qui monopolisent le temps de parole, ou tout simplement euh, quand des personnes qui ne vont pas faire une... de ta maman qui te demande quelque chose, Victor, tu vas voir ils vont pas faire une négociation commune bah, du contrat social en début de partie, quoi. Hein. Donc, euh, j'impose, bon, c'est souvent les MJ, hein, mais pas toujours. Mais c'est en gros, bah, j'impose mon scénario, ma partie, mon style de jeu, euh, parce que l'important c'est que je m'amuse. Et puis les autres, bah, vous êtes juste des outils euh, pour que ma partie de jeu de rôle ait lieu. Et puis qu'importe si c'est dans vos goûts euh, ou pas, quoi. Ce que je vous ai posé, mon petit scénario euh, euh, vampire à la mascarade où euh, tout le monde va souffrir. Bon, Victor n'est plus là, mais du coup. Je bouge les lapins crétins à sa place pour faire s'il qu'il est encore là, quoi. Ah tiens, Je, juste, on revoit un petit coup de chat mignon. mignon mignon. Mignon, Voilà. Il fuit, il fuit la caméra, il est timide. C'est comme ça. Et euh, Voilà. Cependant, moi, cette, cette expression, l'important, euh, c'est de s'amuser, je ne vais pas la jeter à la poubelle, parce que, en fait, je trouve qu'elle est vraiment importante. Bah, déjà, parce que, euh, surtout si on la reprend dans un sens, l'important, c'est de s'amuser ensemble, de s'amuser collectivement, et ça, effectivement, oui, c'est important. Euh, et c'est aussi, pour ce défaut, se décompresser un peu en se disant, attention, une partie de jeu de rôle, c'est bien d'y mettre des enjeux de toutes sortes, mais effectivement, le principal, c'est qu'on est passé euh, une soirée, un, un moment entre humains, tu vois. Donc, il euh, ne faut pas forcément se mettre euh, une anxiété de performance ou une pression de performance parce qu'il faut absolument que ce soit la partie euh, parfaite. Euh, bah, écoute... Euh, ah, la partie parfaite, euh, elle nous enquiquine. On, euh, on, la, la chercher la partie parfaite, c'est la meilleure façon eh ben, de, finir, euh, de finir déçu à la fin et de se retrouver avec des debriefings ou euh, un peu aigre-doux où tout le monde euh, reproche aux autres, ah ben vous n'avez pas joué euh, comme il aurait fallu jouer pour que la partie soit parfaite et tout. Donc euh, voilà, oubliez ces histoires de parties parfaites. Lâchez prise parce que l'important, c'est s'amuser et l'important... C'est de se faire des bisous. Je vous dis bisous. Victor, est-ce que tu dis bisous à tout le monde Tu ne regardes pas la caméra, hein tu dis bisous Bisous Bisous, bisous Salut Et ne t'oublie pas, tu t'abonnes, euh, tu...